Bonjour à toutes et tous, nous revoici à la Fondation Paul Duhaime, à quevocan où nous vous présentons les artistes qui animent cette nouvelle exposition « œuvres secrètes ». Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter les œuvres de Michel Bautier. Michel Bautier est venu à l'atelier oh, une dizaine d'années à peu près. C'était un monsieur… Euh, Michel est toujours vivant, il fait d'autres choses aujourd'hui, mais j'en parle donc au passé. Michel était euh, un monsieur virevoltant, il adorait la peinture, il adorait la sculpture, il, il adorait le pastel et quand il travaillait, il se donnait vraiment à fond, il travaillait debout, penché sur sa feuille, à la fin de la séance d'atelier, souvent euh, il, il était en sueur et et, et, et l'eau coulait, coulait tellement il, il, il se donnait dans son travail. Alors j'ai tout de suite aimé beaucoup son, son univers. Il avait un univers tout à fait particulier. Par exemple, si on regarde ce tableau, il peut paraître assez banal finalement. Ce sont des maisons, des appartements, euh, il y a une grande horloge. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que sa temporalité n'était pas la même. Si on s'approche vraiment de l'horloge, on se rend compte que son temps n'était pas le nôtre et qu'il vivait d'une autre manière. Alors quand on regarde aussi les, les, les maisons, les appartements, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de porte, on n'entre pas. Hmm Comment fait-on pour aller à l'intérieur Alors parfois, ça me faisait penser euh, aux Traboules, vous savez, à Lyon, où on passait euh, d'un appartement à un autre sans, sans traverser la rue, comme ça, euh, de, de pièce en pièce. Et C'est un peu ça, en fait, avec Michel. J'ai la sensation qu'on euh, allait de maison en maison sans devoir sortir, sans escalier, euh, de manière un peu, un peu magique. Alors regardez ce tableau, comme il est, il, il est puissant quoi, avec ce pastel qu'il emploie avec force et toutes ces couleurs qu'il a mis. Alors une autre des particularités de, de Michel, c'est qu'il travaillait aussi beaucoup le collage, il adorait ça. Donc il coupait des, dans les magazines des images qui lui plaisaient, qui n'avaient pas forcément de, de rapport les unes avec les autres, et puis il venait les venait, les, les, les agencer dans, dans son dessin où il y avait un mélange justement de dessin et de collage. Voilà, je pense que Michel a travaillé à l'atelier une, une dizaine d'années très intensément. Alors il allait au bout aussi de ce qu'il faisait généralement. Il, a, il aimait la sculpture, malheureusement on n'en a pas parce qu'au final il, il travaillait la sculpture mais il finissait jamais. Il, il, il, il allait d'une œuvre à l'autre sans jamais aller au, au bout des choses. Mais lorsqu'il commençait, il pouvait aller très loin et même parfois se mettre en danger. Je me souviens une anecdote comme ça, c'est qu'il était en train de faire une sculpture en bois et il voulait du métal, du fil de fer pour recouvrir cette sculpture. Et puis un jour sur le toit ici, sur un toit de, de, de l'institution, il a vu un fil de fer qui dépassait ni une ni deux. Il a pris une échelle et il est allé chercher le, le fil de fer voilà alors j'espère vraiment que euh, on se retrouvera bientôt ici dans la, la salle d'exposition en attendant à bientôt et prenez soin de vous